bien ou quoi tranquille ou quoi ouais, ouais tranquille je sais qu'on est dans une période absolument incroyable qu'on est à deux doigts d'une guerre totale que les bombes vont fuser de n'importe où mais là on fait une petite pause football pour parler de lionel Messi et du match qu'il a fait hier absolument magnifique on va pas se mentir j'ai beaucoup ouvert ma bouche je dois être puni voilà donc je dois recevoir une fessée hein on doit m'attacher mettre une pomme dans ma bouche et me frapper Jusqu'à que je dise que Messi, il est fort. Vous comprenez Et que tout ce que j'ai dit, je retire. Parce que là, là ce qu'il est en train de nous proposer avec le Paris Saint-Germain, c'est absolument incroyable, mesdames et messieurs. Oui, vous allez me dire que ce pas le moment de parler de ça. Mais regardez, là, là ce que Messi vient de faire, c'est une bombe. Il est parti à Barcelone retrouver ses amis. Vous comprenez Regardez comment il est habillé avec la tenue du Paris Saint-Germain. Donc tous les paparazzi qui étaient à Barcelone l'attendaient. Oh là là, ben là, ils avaient encore le couteau qui remuait dans la plaie. Et c'est Messi qui piquait avec son petit couteau comme ça. surtout les Barcelonais. À chaque fois qu'il faisait un pas à Barcelone avec cette tenue, oh là là, ça, ça brisait le cœur de tout le monde. Tu te rends compte Là, il se conduit comme un vrai Parisien. Tu ce que je te dis Là, il se conduit comme un real Parisien. Tu vois, lui, ça y est, il a visité la Tour Eiffel, je pense qu'il est parti en banlieue, qu'il s'est posé, il a dû fumer une petite chicha, il a dû comprendre qu'à Paris, ça rigole pas. Tu vois ce que je veux dire Ici, c'est Paris, Paris. Hein la banlieue influence Paris et Paris influence le monde. C'est Nino qui a dit ça, C'est pas Pochette de Nino, tu comprends Parce que Pochette de Nino, c'est l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Bon, là, il commence à nous sortir des petits matchs assez intéressants, on va pas se mentir, ça fait deux, trois matchs, non Bon, j'avoue, il y a Nantes qui nous ont fracassés, mais mis à part Nantes, il y a quelques matchs qui ne sont euh, pas à jeter à la poubelle. En tout cas, euh, je tiens à m'excuser à toute euh, la population euh, Messi. Euh, voilà, donc euh, j'ai effectué... J ai, j ai, euh, oui, j'ai dit que euh, Messi, c'était Messus. je m'en excuse, c'est pas Fodier, c'est Fossus. Voilà, euh, j'assume totalement, je dis n'importe quoi, je suis un foutix Voilà, euh, je suis vraiment désolé. En plus de ça, Ronaldo... En 10 matchs, il a mis qu'un seul but, il n'arrive plus à marquer, euh, on ne le, le reconnaît plus. Donc euh, c'est officiel, Messi, euh, ça fait mal de le dire, mais Messi est devant Ronaldo. Voilà, donc euh, je sais qu'il y a plein de gens qui seront contents, d'autres qui seront euh, très euh, déçus euh, de mon action. Mais euh, là, je ne peux rien faire, parce que là, Messi, le passe décisif qu'il est en train de délivrer tout le temps, Kiki, oh là là, Kiki de Bondi, tu te rends compte Il vient de dépasser. Euh, euh, Zlatan Ibrahimovic, enfin il l'a, il l'a rattrapé. Là, là, il va bientôt dépasser Cavani. Oh là là, quelle douceur, quelle beauté. Hein? C'est pas absolument magnifique tout ce qui se passe? Mis à part euh, euh, ce qui se passe autour. Je te parle dans le monde du foot. Tu vois ce que je veux dire? Parce que dans le monde réel, ce qui se passe, ah là là, ça a rien à voir avec les Messi. Hein? Parce que Messi, tu l'envoies en Ukraine avec un ballon? Ah oui oui. Il... Il n'y a rien qui va avec qui. Les gens vont regarder, ouais, ouais, c'est beau, mais écoute, nous, on a des choses à faire. Donc, soit tu prends les armes, soit tu ranges ton ballon. Tu vois ce que je veux dire Mais en tout cas, grosse force à Messi qui commence à retrouver les petites sensations euh, gotesques euh, qui lui sont propres.